Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui je m'apprête à briser une promesse que je vous avais faite. J'avais effectivement dit que j'allais arrêter de traiter des films tirés du Festival de Cannes pour éviter de devenir ce que j'ai juré de détruire. Ah non mais je suis catégorique le cinéma est mort avec l'apparition de la couleur. On n'a rien fait de mieux que le noir et blanc. Le gens qui aiment le cinéma en couleur, mais ce sont des bébés qui sont incapables de reconnaître la, la beauté subversive de cette dichotomie duochrome, chrome enfin On reprend Mais la bande-annonce du film qui nous intéresse aujourd'hui m'a littéralement tapé dans l'œil, donc je me suis dit, bon bah, allons-y. Et puis, quoi de mieux qu'une promesse électorale trahie pour parler des banlieues, n'est-ce pas oh. Misérable est le premier long métrage de fiction de Ledgely, mais très certainement pas son premier métrage tout court. En 1996, il fonde sa propre boîte de production de courts métrages. Courtrage mais sous l'inspiration du film La Haine, tourné par Mathieu Kassovitz la même année. Il est assez drôle de noter d'ailleurs que les deux réalisateurs se connaissaient à l'époque puisqu'ils habitaient dans la même barre d'immeubles de la cité de Montfermeil. Sa carrière démarre surtout dans le monde du documentaire, certains parlant de la banlieue ou d'autres du Mali, son pays d'origine. Malgré le fait que son court-métrage nommé lui aussi Les Misérables et raflé plus d'une trentaine de prix en 2018, eh ben la production de ce long-métrage a été sacrément chaotique. Pour vous donner une idée, le budget initial était de 3 millions, et au final, il est de 1,4 million. Oh non 1,4 million pour un long métrage en France en 2019. Et ben je crains que ça explique une partie des problèmes techniques du film. Alors comme d'habitude, on va commencer par la technique qui est un petit peu inégale dans ce film. Par exemple, on a pas mal de plans où l'étalonnage est un petit peu cramé. Alors qu'est-ce que ça veut dire En étalonnage, en fait, dans les films, on compare le pixel le plus sombre et le pixel le plus clair, et il faut globalement qu'il n'y en ait ni un qui soit parfaitement noir, ni un qui soit totalement blanc. Sauf que quand on tourne dans un immeuble, par exemple, eh bien, la source de lumière la plus forte, ça va être un néon. Mais une fois qu'on sort dans la rue, la source de lumière la plus forte, ça va être le soleil qui est évidemment mille fois plus lumineuse qu'un pauvre néon. Et du coup, il y a beaucoup de scènes dans le film où en fait la caméra va passer d'un intérieur à un extérieur ou l'inverse, ce qui va créer en fait des zones de cramé tout simplement parce que la caméra avait été calibrée pour un et pas pour le soleil et du coup quand on passe de l'un à l'autre bah fatalement la caméra elle, elle arrive pas à suivre pareil on a pas mal de, de zoom soudain sur des personnages sur leurs réactions etc ce qui euh, bah, fait très kitsch en fait le gros problème en termes purement techniques des misérables c'est qu'en fait ils font pas de choix clair de mise en scène c'est à dire qu'en fait on a deux mises en scène qui s'affrontent et le mélange des deux est pas très harmonieux on a tout ce côté un petit peu docu fiction moi je trouve que toutes ces toutes ces choses -là, avec le, le, le focus automatique l'étalonnage très naturaliste etc on est plus proche d'un docu fiction d'un film classique qu'on va dire et en face de ça on va avoir des plans à la steadicam au drone qui a une place un petit peu particulière dans le scénario t'as pas coucou toi ce... pas de soucis <rire> un petit chien qui a essayé de me parler il avait un avis très constructif sur le film j'aurais dû j'aurais dû le film mais je suis désolé j'ai pas... pas pensé oui <musique> il donc un drone qui est présent dans ce film et du coup bah, évidemment euh... La réalisatrice, je crois, j'ai plus son nom en tête, mais je compte sur toi, Blue. Euh... Je pense que Red avait le nom Lali en tête. C'est ça, ou alors il a fait sa critique sous coke. Ce qui expliquerait les lunettes teintées, ceci dit. La réalisatrice a vachement bien utilisé le drone, parce qu'en fait, en termes purement narratifs, il prend littéralement de la distance sur les événements, et on va en parler dans la partie scénario qui arrive tout de suite. Du recul et du sang-froid, c'est.. aucun personnage n'en ont dans ce film. Et donc la place du drone en même temps dans le scénario et dans la mise en scène en fait sont liés, ce qui est plutôt malin. Et c'est tout pour la technique. C'est le même reproche que j'avais fait à Papicha, mais en même temps, les films se rapprochent sur beaucoup de points. Premier long-métrage de fiction du réalisateur ou de la réalisatrice, les deux venant d'un monde plutôt documentaire, et un tout petit budget. Mais bon, je leur fais quand même le reproche, parce que même avec un petit budget, il est possible d'imaginer des mises en scène un petit peu plus inventives que des cam et des zooms brusques. Mais bon, enfin bon, c'est juste pas un film pour les fans de technique du cinéma, mais... Mais voyons le scénario maintenant et ce qui est intéressant c'est que le quartier, ses habitants, ses mafieux, ses enfants, enfin toute la, toute la pluralité qui est dans le, le quartier qui est décrit dans, dans le film est filmé comme un, comme un film choral alors qu'inversement les policiers de la BAC sont filmés de façon linéaire, c'est à dire qu'on suit bah, première heure, deuxième heure, troisième heure parce que le film se passe en à peine 24 heures, peut-être euh, peut 36 heures. Peut-être que si on compte la nuit euh, qui n'est pas montrée dans le film, il y a peut-être 36 heures en tout qui se passe dans le film. Donc ces, ces 36 heures du côté de la bague sont filmées de façon très linéaire. Alors que du côté du quartier, il y a des sauts dans le temps, il y a des allers-retours, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des scènes qui ne nous sont pas montrées où les, les personnages vont prévoir de, de faire quelque chose et on voit que la conséquence de cette décision, mais pas la prise de décision. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que ça isole le héros de toutes les bonnes décisions qu'il pourrait prendre. Parce qu'à la base, il a plutôt des bons réflexes, ce, ce gars-là, je me souviens plus. Euh, Stéphane. J'ai pas retenu son nom, c'est Pento, je crois, son, son nom que, que, que, que ses collègues lui donnent. Le peuple a confiance en vous, Monseigneur. Et du coup ce gars en fait en début, du, en début de film, il a globalement les bons réflexes, il voit quand est-ce que ses collègues vont trop loin, il sait comment il faut réagir. Mais en fait au fur et à mesure du film, euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait le film marche euh, comme un film sur l'endoctrinement en fait. Parce que, ouais, en gros en termes de structure narrative, l'acte 1 c'est son arrivée dans la BAC et c'est comment il va se faire endoctriner, comment en fait ses collègues vont lui montrer comment il faut réagir de leur manière alors que lui... À la base c'est un excellent flic, à la base il va devenir un flic de merde à cause de ses collègues. L'acte 2 ça va être le, la conséquence en fait de ce comportement euh, clanique et ce comportement complètement complètement merdique. Et l'acte 3, bah ce sera pour la partie spoil. <rire> à toi de jouer Green. Non non non ça m'inspire pas ça aujourd'hui. Alors justement je parlais d'endoctrinement et ce qui est intéressant c'est que le film va bien dépeindre les étapes de celle-ci euh, tout en ayant un personnage qui résiste pas mal, il va pas complètement plonger du, du côté obscur de la police on va dire. C'est tenté qu'il y a un côté lumineux. Parce qu'en fait ça commence très doucement dans la première scène où il est en voiture avec ses, avec ses nouveaux collègues par des petites blagues racistes, des petites blagues où on se dit « oh, Peut-être qu'il a juste un humour de gros lourd, c'est peut-être juste un connard, mais on va voir. Il y a toute une scène qui est vachement bien comme ça, où il passe par toutes les étapes, les petites blagues, l'argument d'habitude et ensuite euh, le, le, la diabolisation du lieu et une espèce de, de culte de la légende du, du quartier en gros. C'est-à-dire que le gars, il y a toute une scène où ce Chris va parler à Stéphane, il va lui dire « Tu vois, lui, là-bas, il a jeté sa femme par la fenêtre parce qu'elle causait trop. Tu vois, lui, là-bas, il a passé trois mois en Syrie à décapiter des gens. » Alors déjà." j'ai envie de dire mythomane sur 20 mais on peut lui donner le bénéfice du doute et puis surtout le gros problème c'est que le gars il vient de désigner deux personnes qui peut-être sont criminelles ou pas ça en... Que l'info soit vraie ou pas, ça ne change rien. Au fait que le gars, il parle d'un quartier où il y a 30 000 habitants au bas il en désigne deux et ça crée une ambiance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez désigné deux boucs émissaires, vous pouvez dire « bah voilà, tout le quartier autour, c'est des démons, ils sont tous horribles, etc. » Donc la diabolisation d'une population entière passe par une petite phrase, un petit exemple, et qu'il soit vrai ou faux, cet exemple, en fait, c'est un... C est, c est, c est... C'est un argument fallacieux comme on dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Geely a pris l'habitude, après les émeutes de 2005, de faire ce qu'on appelle le cop-watching. Avec la démocratisation des caméscopes, des ordinateurs bon marché et des logiciels de montage, il était devenu possible pour tout le monde de filmer des heures de rush et de les monter en amateur ensuite. Et donc de surveiller les agissements de la police et de diffuser les résultats pas très probants sur des plateformes de diffusion naissantes, comme YouTube. Bon, Ladjili s'est fait connaître en diffusant une vidéo de bavure policière, mais en partenariat avec Rue 89, pas avec YouTube. C'était seulement six ans avant le début de l'épopée du pyro barbare. Certes, mais quel est le rapport Mon cousin est devenu une superstar grâce à cette saga. Caca caca caca caca caca. Eh Bonsoir les dames. Il est si doué. Je disais donc. De même pour préparer son film, Ladjili et son co-scénariste Giordano Jederlini. Ont pu être en immersion dans une équipe de la BAC pendant quelques semaines. Donc, cet endoctrinement qu'on voit pendant le premier acte, il est très certainement nourri de ce que Ledgely a vu en 2005 avec sa caméra, et en 2018 pendant sa période en immersion. Mais on reviendra sur la pertinence de la représentation de la BAC dans ce film euh, quand Green aura trouvé l'inspiration. Tu t'en sors non, non, non. Et là on va passer donc euh, à la grosse partie du film, qui est l'acte 2 3, mais le 3 je vous le spoilerai pas trop en partie non-spoil. C'est qu'en fait l'argument principal du film, au-delà de cette structure narrative qu'on a décrit avant, c'est que la BAC et la mafia, enfin les différents types de criminels qu'on voit, donc ces réseaux criminels et la BAC, sont les meilleurs amis du monde. Tout le long du film, on les voit être potes, on les voit être chachés. Bon, des fois, ça, ça, ça, ça sort un petit peu les biceps, mais globalement, le meilleur allié de la BAC dans, son, dans sa mission, c'est la grande criminalité. C'est-à-dire qu'en fait, il, non seulement il n'emmerde pas la mafia, il ne la, il ne la gêne pas dans ses activités, mais même il les aide. Il y a des, il y a des scènes complètement surnaturelles où euh, tu as un mafieux qui dit eh, « "Et lui, là-bas, il prend un peu trop de place. » Bah, la BAC va le voir en lui disant hey, « Eh, mec, tu prends trop de place. Tu sais ce qui va se passer si... » si tu te calmes pas. Et en fait, les seules personnes qui le violentent tout le long du film, bah, c'est de la toute petite délinquance. C'est du, du vol de poulet, on peut dire, qui est quand même plus grave comme crime. Alors que pendant ce temps, ceux qui tiennent euh, les, les, les vrais réseaux de mafia et de, criminels, de criminalité dangereuse, eux, sont intouchés par la mafia. Ils s'en sont pas inquiets une seconde. Donc ouais, ça, c'est le, le fond du film euh, qui, à mon avis, va pas plaire à tout le monde. C'est que la BAC et la criminalité, c'est exactement la même chose. Ils ont les mêmes méthodes, la même façon de parler et les mêmes buts. Le même but étant de sauvegarder le statu quo. À un moment donné, il y a même un, un mafieux qui dit assez clairement « Moi, je veux pas qu'il y ait des meutes dans mon quartier parce que ce serait mauvais pour le business. » Et c'est ultra révélateur. À ce moment-là, on a clairement un personnage de mafieux dangereux qui veut exactement la même chose que la police. Que tout reste comme avant, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de débordement. Si le film retransmet bien cette sensation, il souffre en revanche d'un biais subjectif. Dans beaucoup d'interviews, Ledgely défend ses baqueux du quartier qui vivraient dans les mêmes conditions de vie que les habitants qu'il maltraite toute la journée. L'idée de ces mots serait de dresser un tableau pas caricatural et objectif de la situation de la BAC et des banlieues en France aujourd'hui. Sauf que dans son livre La force de l'ordre, Didier Fassin décrit et décortique la composition sociale de la BAC. Après presque un an en immersion, Didier Fassin arrive à cette conclusion. Les membres de la BAC sont très majoritairement des fils de paysans et de petits commerçants et artisans, venant de petites et moyennes villes qui sont généralement conquises par les idées du FN, et qui n'ont aucune idée de l'histoire des quartiers dans lesquels ils débarquent, et ils sont balancés là par leur hiérarchie sans trop de formation. Des personnages comme Guada peuvent exister, mais ils sont l'exception, pas la règle. Didier Fassin explique d'ailleurs qu'il s'agit d'une stratégie politique. En opposant des policiers de campagne et des populations urbaines, on limite sacrément toute forme de fraternisation possible. Bref, la BAC est pensée et utilisée comme une armée d'occupation, avec toute la mentalité que ça développe chez les policiers. Territoire ennemi, population hostile, délire de chevalier pour dans la barbarie. Donc par rapport aux études menées par ce monsieur Fassin, le film est plutôt gentil avec la BAC. Et oui, le film frappe tout de même terriblement fort parce qu'ils sont bien rares, ceux qui prennent aussi bien la défense des banlieues. L'esquive et Bande de filles sont certes des films qui se déroulent en banlieue, mais ils parlent avant tout de l'amorosité culturelle et sociale de cet endroit, pas de la violence d'état. Les films qui en parlent, comme La haine, Ma cité va craquer, État des lieux, euh, datent des années 90. Dans les années 2000, pour nous parler des banlieues, on a eu droit à... Euh, banlieue 13 et les Caïra. Et c'était de la merde euh, Green, t'es prêt Non, parce que là, Blue, il est... Euh... Des dealers, des rastas et des nazis, c'est comme ça qu'ils dépeignent les banlieues dans ses films Oh euh, ils vont pas très très bien, quoi. Donne-moi le la. Euh La films, c'est pas très bien. Jamais, tu n'as accès à mes photos, Green. Et donc, nous sommes maintenant dans la zone spoiler. Je considère que vous avez vu le film. Nom de Zeus, quel acte 3 de Guedin En fait, j'avais vraiment peur qu'entre la fin de l'acte 2 et le début de l'acte 3, où on, on nous montre les criminels, euh, qu'ils soient religieux ou athées, enfin, a priori, ils sont peut-être religieux, on, on, on ne le sait pas, qu'on monte ces réseaux de criminels euh, comme des... Bah comment en, en fait étant des personnes qui peuvent réguler le quartier à la place de la police. Et en fait non, ce, ce connard de Lemaire, cette espèce de, de mafieux, mais on voit pas effectivement beaucoup de choses de son trafic, mais clairement le fameux réseau de prostitution dont on entend parler au début du film, s'il existe, euh, clairement c'est lui qui l'a, donc ce mec est un connard, mérite la pendaison, tout ça, tout ça. Et bah les jeunes, ils le loupent pas ce connard, il se fait exploser par les gamins quand ils font leur, leur rébellion contre la BAC, certes ils explosent la BAC, mais surtout... Moi, ça m'a fait très plaisir que le film montre que les gamins, ils ont compris que la BAC et la mafia, c'est leur, leur ennemi, les deux à égalité. quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros point positif du film, c'est que ça... S'aligne comme quoi euh, la grande criminalité et la BAC euh, sont globalement habitées par les mêmes personnes, ont les mêmes buts, etc. On en a déjà parlé. Et bien, bah, ils vont jusqu'au bout de ça dans leur troisième acte en montrant que la criminalité, enfin que ce le maire, essaie d'empêcher les jeunes d'attaquer la BAC. Mais par contre, il y a un point sur lequel je comprends pas trop le film et je trouve qu'il est un peu borderline, c'est sur Salah. -là. Là, Salah, c'est un personnage qui est présenté comme étant un ancien criminel, donc un repenti. Euh, qui, du coup, a trouvé le salut dans la religion, dans l'islam. Mais ça me semble étrange d'opposer des criminels laïcs, entre guillemets, comme étant responsables et les alliés de la BAC, et des religieux comme étant libres de tout soupçon. C'est bizarre, quand même, les gars, ils agissent quand même exactement comme la mafia, en termes de... ils contrôlent des zones, ils ont leur influence, ils ont leur, euh, leur zone du quartier, etc. En quoi ils sont différents euh, des criminels laïcs, entre guillemets, et pourquoi, eux, ne sont pas attaqués par les jeunes. Et ouais, moi ce qui me manquait, c'est une scène où ces, où ces gamins, ils se rebellent contre ça là qu'ils qu attaquent son kebab là, parce que lui aussi, il a participé à la, à la vie de, de, de Moussa. C'est ça, c'est Moussa, je crois, le, le gamin qu'on suit tout du long. Vous ne pouvez pas faire cela, monseigneur. Et puis pareil, il y a toute une scène où Salah et Stéphane, ils se parlent, et on a l'impression que Salah, il détient la morale du film. Il détient le côté, bah ouais, il faut se rebeller, il faut plus se laisser faire. Vous, là-bas, vous n'arriverez pas à éviter les cris, les cris et la fureur, c'est ça qu'il dit Non, je sais plus. Euh, non, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas Encore une fois, ça peut être l'équivalent du prêtre du quartier, du pasteur du coin qui, effectivement, essaie de faire son boulot. Est il est jamais présenté comme étant, une, comme étant un gros bras, comme étant un salafiste ou quoi. Mais mine de rien, je trouve que c'est étrange de mettre ce personnage à part euh, dans, la, dans la rébellion des jeunes, en fait. Ladjli ne parle presque pas de Salah en interview. Il confirme l'analyse de Red comme quoi il était important à ses yeux que les Caïdes soient autant punis par les jeunes que la Bac, mais effectivement, quasiment aucun mot pour ou contre Salah. Il fait mention à un moment de la radicalisation des jeunes chez les frères musulmans qui est une réalité dans les quartiers, mais... Est-ce que ça veut dire que Salah et ses potes sont des frères musulmans Parce que ça, c'est jamais confirmé, et vu que leur rôle dans le quartier est un petit peu moins clair que celui de le maire, par exemple, bah ça crée une confusion qui permet de faire des remarques assez casse-gueule sur le film en fait. J'ai même vu passer des articles, écrits par des demeurés d'extrême droite, me poissons, accusant le film de défendre le salafisme, voire même le djihadisme. Alors il s'agirait tout de même de ne pas jeter le bébé avec le trafic d'organes, avec l'eau du bain et de savoir raison garder. J'ai senti un cut dans la force. Non, le film n'est clairement pas islamiste, il n'est même presque jamais fait mention de religion dans le film. Mais il est vrai que vu que les convictions de Salah sont assez floues et que son gang n'est pas attaqué par les jeunes à la fin, ça crée un trou de scénario qui, je dois bien l'admettre, est étrange. Voilà, nous sommes sortis de la zone spoiler et on va pouvoir euh, conclure. Donc oui, c'est un film qui va choquer parce qu'il montre une violence monstrueuse que, bah, je veux dire, regardez-moi, moi cette violence-là, je la vis pas tous les jours, c'est clair. Mais il était vraiment temps qu'il y ait un film qui soit vraiment aussi frontal et aussi actuel. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le film, il va parler de la coupe du monde euh, Merde, je sais même plus quand c'était. Je suis vraiment pas fan de foot du coup, ce passage sur les Coupes du Monde. Moi, je suis un peu genre ouais, ok, si vous voulez. Mais du coup, le film est terriblement actuel il c'est limite s'il va pas parler des Gilets jaunes à un moment, quoi. On, on était à ça, quoi. Alors, de mon côté, je suis resté de la vie de raid. C'est un film moderne, nécessaire et un peu violent, mais qui change par rapport aux 20 dernières années où les personnages banlieusards étaient au mieux des gens un petit peu bruyants et qui étaient bien braves, mais qui n'avaient pas eu la chance de découvrir Molière quand ils étaient jeunes. Ah oh bah oui, mais enfin si tu n'as pas lu Molière à 6 ans, c'est que tu ne fais pas d'effort aussi, hein Donc je vous conseille vivement d'aller voir ce film, mais de ne surtout pas regarder les interviews de la Gilly après. Faire un film à charge contre l'institution détentrice de la violence légitime, c'est forcément s'exposer à pas mal de pression. On en avait déjà parlé sur les épisodes portant sur Bakuro et le Joker, mais la violence des opprimés est tout le temps criminalisée, alors que celle des puissants devient un roman national. Et c'est juste hallucinant de voir les journalistes tout sourire qui essaient de dépolitiser le film et d'en faire un film non violent presque. Bah, on est traité de singe tous les jours. Dès la quatrième, on sait qu'on finira garagiste ou dans la même usine que notre père. Moi, je pense que la prochaine révolution, elle partira des quartiers, c'est... C'est pour ça qu'il faut nous écouter, en fait. Une révolution que vous cherchez à éviter, n'est-ce pas euh, ouais, ouais, c'est sûr, la violence, elle est pas souhaitable, hein, jamais. Mais on, on a tous un pote qui s'est fait tirer une balle de LBD dans la tête, et il a pu. Les bizarre. Misérables, un film exceptionnel actuellement en salle et récompensé par le prix du jury à Cannes. Oui. Pour moi, ce film, en fait, si vous avez détesté le film Police qui était sorti il y a quelques années, eh bah, ben, Les Misérables, c'est l'anti-Police. Copolis, c'était une espèce de film dégueulasse qui, qui vantait les, les mérites de la réforme Sarkozy euh, en disant oh, « ouais, il faut plus de flics, plus de moyens... Euh, » Pour, pour, pour traquer les gens quoi. Et du coup ce film était monstrueusement détestable alors que les Misérables c'est exactement l'argument inverse. C'est au contraire la police a trop de moyens, il faut limiter leur force d'action parce que c'est des fous furieux et ils ont des armes à feu quoi. Et puis ensuite pour ceux qui vont dire oh là là le, le prix a reçu le, le prix du jury de Cannes donc ça y est. Euh... Toute la culture française est prête à, à ouvrir le débat sur les banlieues. Non, non. Je veux dire, Ken Loach, il a, il a pas arrêté de faire des films contre le, contre l'establishment. Il n'a pas arrêté de recevoir des récompenses et pourtant l'establishment est toujours là. Donc. Oui, c'est un film qui fait d'excellents pas en avant euh, vers, vers une vraie critique de bah, pour ce film-là de la police. Mais par contre, faut pas croire, ça ne changera pas grâce à des films. Ça, c'est un truc, je sais, je m'engueule beaucoup avec mes potes dans la culture sur ça. Oh oui, oui, oui, moi aussi, j'ai des potes dans la culture Ouais, tu n'es pas un verre de vin, n'est-ce pas C'est qu'en fait, un film, ça ne change rien. Un film, c'est des images qui bougent et bah, des images qui bougent, ça va pas empêcher un flic de tirer sur quelqu'un, en fait. Ah oh oui, non mais attends, je peux pas te laisser dire ça. Il y a des films qui changent le monde. Quand j'ai vu le film The Lady de Luc Besson, mais ma vision sur l'emprisonnement inhumain qu'a subi Aung San Suu Kyi a totalement changé ma, ma, ma, ma vision de la Birmanie. Dis-moi, tu as vu le film avant ou après qu'elle soutienne un génocide ethnique Hein Ouh, toi, j'espère que t'es pas un personnage récurrent dans l'émission Donc, allez voir ce film, parce que c'est une bonne source d'énervement, ça va, ça, va, ça va vous énerver pour une bonne cause, mais par contre, gardez à l'esprit que ça va... Faut pas que ça s'arrête là, il faut pas que ça s'arrête à un film, à, un petit, à, un petit, à, une, à une nomination dans un festival y parce que cette nomination à Cannes, enfin, cette récompense à Cannes, ça peut aussi être une tentative d'institutionnaliser la colère, en fait, de la rendre légitime, de dire « Ah bah ben voilà, on en a parlé, donc maintenant, on a plus rien à faire, parce qu'on en a parlé, donc les, les cœurs sont lourds, et tout va changer. Et non, ce film il faut qu'il ait des conséquences concrètes. Et des conséquences autres que Jupiter qui se rend soudainement compte que le monde il est méchant et que c'est peut-être un tout petit peu à cause de ses potes millionnaires et de ses politiques. Et oui si vous ne le saviez pas, le prince a vu le film il a été tellement bouleversé qu'il est allé quérir l'aide de ses ministres pour sauver ses pauvres manants. Ha <rire> On regrette presque l'époque descendant. L'Ajli a grandi dans la fumée des gaz lacrymogènes et dans le chômage de masse. Mais malgré toute cette colère qu'il a en lui, il fait maintenant face à une pression monstrueuse. Le film va peut-être représenter la France aux Oscars. Donc, à l'heure actuelle, il doit être entouré de conseillers de communication qui lui disent de rentrer dans les rangs, de ne pas trop faire d'éruption de colère. Et vu la gueule des interviews, bah, ils font bien leur job. Dans une interview accordée au blog du cinéma, il avait copieusement insulté Zinebel Rassoui parce qu'elle s'était prononcée pour le tir à balles réelles dans les banlieues quand ça euh, chauffait trop. Une ancienne journaliste de Charlie Hebdo va bah un jour falloir m'expliquer la réputation de gauche de ce journal. Depuis, l'interview a été supprimée, et Ladge a admis qu'il s'était un petit peu emporté. Mais non, Ladge, justement, c'est de ce genre de moment dont on a besoin. Assez de voir toujours les mêmes pingouins parler des banlieusards et des minorités comme si c'était le royaume de la drogue et de la mafia. Toi, tu les aimes ces cités, si tu les défends pas, qui le fera Même ton actrice le sait, Jeanne Balibar, à la seconde où le prince s'est dit bouleversé par le film, elle l'a immédiatement taclé. Et pas qu'un peu, Ladge. Si par hasard tu tombes sur cette vidéo, on a besoin de toi pour que le cinéma français arrête de ne parler que de problèmes de salon ou d'artistes peintres riches et déprimés. Alors je ne sais pas pourquoi mais je me sens terriblement visé par cette réplique. Pense aux Coupes du Monde de 1998 et de 2018, on était tous black blanc -beur. on a eu des heures et des heures à la télé pour nous expliquer que ça y est, l'ascenseur social était débloqué que les minorités étaient intégrées grâce au foot. Et tu sais que c'était pas le cas, tu sais que ça a pas marché du tout. Tu penses vraiment que ce que le foot a échoué avec toute sa puissance de frappe et son budget, le cinéma pourra le faire On n'a pas besoin de leurs récompenses. On n'a pas besoin de leurs Oscars. On a besoin de toi, Ladge. Allez, j'espère te retrouver bientôt sur les grands écrans et ce sera un plaisir de refaire une critique sur un de tes films. A la prochaine. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Time Between, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, et le partager à vos compères, ça c'est très important, vous vous en souvenez, je vous le dis à chaque fois.